Salut les astros, alors où vous soyez dans l'univers, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on est dans la véranda, ça veut dire qu'on va faire un petit astro-bricolage. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que voilà, j'ai euh, de, des oculaires. Alors c'est pas des vieux oculaires, attention. Hein. Ce sont les oculaires qui ont été euh, livrés avec la lunette euh, Bresser 70 mm, sont des oculaires de très très mauvaise qualité, hein, qu'on remplace très très rapidement par de nouveaux oculaires. Donc, euh, bah, du coup, ça, ça traîne dans le placard depuis un petit moment. Et je me suis dit, tiens, c'est le moment de les euh, réhabiliter. Ce que je vais en faire, c'est un, euh, un oculaire 20 mm. Réticulé. Alors comme matériel, il va vous falloir donc un oculaire, un cutter, une rondelle, rondelle plastique souple. Vous pouvez aussi prendre des rondelles en, en carton, vous savez cartonné, c'est une espèce de matière euh, rigide. Euh, généralement, ce sont des joints euh, de couleur rouge. Moi, je me suis acheté une boîte, hein, ça me servira à autre chose. De la colle super glue, du fil, alors ça c'est un fil spécial, c'est un, incass... <rire> un, un fil dit incassable, donc ça c'est un fil spécial, donc c'est un fil dit incassable, donc c'est du plastique, c'est très très rigide, je l'ai trouvé tout simplement là dans ce tiroir, dans la boîte de couture de ma chérie, merci ma chérie donc ça se trouve en mercerie, partout, voilà, il n'y a pas de souci. Donc vous le reconnaîtrez très, très facilement puisque c'est généralement blanc, c'est scintillant, c'est satiné. Hein, c euh, on voit que c'est du matière plastique, hein. ça se voit, hein. ça se voit tout de suite. Au niveau de l'oculaire, à l'intérieur vous pouvez voir qu'il y a une espèce de diaphragme en plastique. Donc ce diaphragme, il va falloir le, le, le retirer. Ça se retire très facilement avec un petit bras de levier, on prend une petite tige en... Une petite tige, une, une petite euh, une clé BTR. Moi, j'ai utilisé, euh, je vais utiliser une clé BTR pour faire un bras de levier et l'enlever. Le Ça s'enlève comme un couvercle. Hein. Voilà, simplement enfoncé dedans, c'est tout. Voilà, pas grand-chose à faire. Vous pouvez voir, hein. il a pris cher. Hein. Ouais, ouais, il a pris cher, il a bien fondu. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser euh, la, le côté plat. Parce qu'il y a un côté... Euh, dans celui-ci, en tout cas, il y a un côté un peu enfoncé et un côté plat. Donc on va utiliser le côté plat, on va venir y coller la petite, euh, le petit joint. Enfin déjà, d'une part, ce qui, va, ce qui va se passer, c'est que ça va reconstituer un diaphragme bien rond, bien net, parce que là, il ne ressemblait plus à grand-chose, il ressemblait à une patate. Donc si on, on recolle un diaphragme correct dessus, c'est nickel. J'ai de la chance, hein, c'est le, le même diamètre. Franchement, euh, j'ai eu, eu du pot là-dessus. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord venir coller là-dessus. Avant, avant de venir le placer ici, on va venir coller notre petite notre petite, euh, réticule. Hein, on, va, on va coller notre réticule là-dessus. Voilà, alors c'est parti, on y va. Donc ça, ça se passe là. Bon, et eh bien, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer sur le joint, grâce au cutter, des petites euh, lignes pour pouvoir guider le fil sur le joint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire hop, deux traits ici. Un. Deux. Et puis deux traits perpendiculaires. Donc là, ce sera euh, approximatif. Hein. C'est à la vue de pif, c'est à la vue de nez. Hop. Voilà, non, je ne sais pas si on voit grand-chose. Bref, croyez-moi, il y a des marques. Donc ces marques, ça va nous permettre de poser le fil dessus et de nous en servir comme guide. Bon là ici, je ne l'ai peut-être pas assez marqué. Le premier, j'ai hésité à appuyer, ce qui fait que on le voit beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins donc on va venir couper une bonne longueur de fil incassable hop voilà, on va venir le placer dans les petites rainures qu'on a faites voilà donc ça ça marche plutôt bien hop on va mettre de la colle un petit point, pas grand-chose pour que ça tienne. Voilà. Hop, notre petit fil. Voilà. Je le tiens pour que ça colle. fonctionne assez bien c'est assez rapide parce que le fil étant en plastique le joint étant en plastique et la colle étant super super glue et eh ben ça colle super fort voilà donc faire attention à ses doigts Hop, deuxième fil voilà le deuxième fil Et eh bien voilà, donc le collage est terminé. Il faut encore attendre un petit peu que ça soit consolidé, mais voilà ce que ça donne, grosso modo, le réticule. Je pense qu'on le voit par brillance, puisque c'est un fil plastique qui brille assez bien. Donc on voit que j'ai mis donc deux euh, doubles fils donc, pour faire une croix avec un petit carré au centre. Voilà. Et ça on va le bon, on va bien sûr on va couper tous les tout ce qui les passe, hein, hein, ça fait un petit peu euh, bizarre et puis on va le, le coller sur le diaphragme et on va le replacer tout simplement au point focal dans l'oculaire pour pouvoir euh, voir tout ça Hop, petit ciseau dépasse, on coupe voilà hop, et on va le coller donc comme ça Fait bien que ce soit bien hop, en face voilà nickel voilà et on appuie on appuie un petit peu Voilà ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, euh, va le laisser sécher un peu. Tout simplement parce que ce genre de produit, ça dégage quand même pas mal de euh, vapeur euh, Assez, euh, on va dire pas très sympa pour les, les lentilles Donc pour éviter que la lentille ne blanchisse parce qu'il ya quand même une émanation euh, très caustique c'est ce qu'on appelle du cyano acrylate cyano un truc comme ça euh, voilà donc faut faire très très attention à ce produit et hein. eh bien voilà les amis c'est sec on va monter le diaphragme sur l'oculaire. Euh, Alors ce qu'il faut faire, bien attention, c'est quand on replace le diaphragme, si on l'enfonce trop, on va dépasser le point de netteté. Si on ne le, dé... si le met pas assez profond, on va pas être dans le point de netteté. Donc ce qu'il faut faire, c'est euh, prendre, voilà, mettre son diaphragme là juste sur le bord, comme ça, on va pas l'enfoncer. On n'enfonce pas complètement. On regarde le point de netteté si on est bon. Si on n'est pas bon, on enfonce un peu plus. Si on n'est pas bon, on retire. Voilà, Bah écoute, je suis pile poil dedans. Nickel. Donc là, j'ai plus qu'à revisser. Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit grand-chose. J'ai un oculaire caticulé. très sympathique et pas cher. Et maintenant, c'est à vous. Et où que vous soyez dans l'univers, portez-vous bien les amis.